Yeah, salut les mon nom est JP, bienvenue à Fred Québec, on est à la Vallée Bras du Nord aujourd'hui, secteur Saint-Raymond, on est donc sur le magnifique Mont-Suisse, juste ici, et j'en viens vous montrer la toute nouvelle version de la Grande Hégaine. Euh, Grande a été refaite euh, quasiment de A à Z par l'équipe d'entretien euh, de la Vallée, en fait un super bon travail, donc ils ont changé un petit peu le caractère de la piste, ils ont racheté plusieurs petits virages serrés, plusieurs possibilités de saut, c'est super le fun. Je vais aller vous la montrer et elle va être prête pour le printemps 2022. Alors, sans plus tarder, voici la toute nouvelle Grande Égaine. Alors, déjà en commençant, la piste a beaucoup changé. Plusieurs bosses, plusieurs petits virages. Là, va se watcher Il est encore molle un petit peu. C'est sûr, c'est une piste qui va prendre tout son potentiel... Au printemps prochain, lorsqu'elle euh, va avoir été tapée euh, par notre hiver québécois. Donc je la ferai pas trop rapidement. Une pelle de place qui surprenne un petit peu. Genre ça ici qui est un petit peu mou. Mais sinon, la piste a beaucoup changé versus euh, qu ce que vous connaissez. On a des beaux petits shark fins ici. Bon petit saut super le fun. Ça ici. Fait que c'est ça, c'est la gang de la vallée Ils ont mis beaucoup de travail dans les pistes cette année, surtout à saint raymond dans les derniers mois et demi. Ils sont en train de faire euh, tout le restant de la Tommy. Des super beaux sauts dans la Tommy. On va faire une petite section pour nous aider à se déplacer dans le réseau. Ça ici, ça. Ce petit virage-là qui surprend, je vous avertis. Je me suis peut-être fait avoir tantôt. Yes! Donc très différente de qu ce qu'on connaît. Super le fun. Yes! deux, justement. Je pense qu'ils vont retraper, retravailler pardon, le petit virage à l'instant. Fait qu'ils ont fait un euh, travail d'impice. Ils ont refait la. la D'habitude, on fait Cervin tout table ronde. Ils ont tout refait la Servin dans le Mont Suisse. Fait que c'est ça. C'était la nouvelle Grand -Digan.